On va faire un iced tea avec du thé noir, citronnelle et citron. On commence à infuser l'eau qui boue sur le barbecue. On met aussi les citronnelles et puis on va griller les citrons. J'ai l'impression que le thé noir est bien infusé. Je fais le thé sur les glaçons. Pour moi, c'est vraiment important qu'on puisse servir immédiatement le thé. Puis, je mets les citrons dans le thé. Voilà, je casse un peu le pot du citronnelle et comme ça, on a plein d'arômes. Je vous présente un ice tea barbecue.